Les c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de dominante. Comment elle s'appelle, oh, Je suis pas incohérente. Je suis juste ah dans non. ma logique à moi. Ah ouais, je dit clair. Donc, donc l'humanisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire l'école des femmes, tout le monde il est beau, sous-entend forcément un essentialisme racial, religieux et sexuel. C'est parce que tu as essentialisé que les Africains étaient des boulets congénitaux que tu peux ne pas t'indigner que le mec ramasse les ordures à main nue. Si au contraire, tu as ma position, qui est non pas de partir du haut en disant « il faut qu'à la fin tous tous on soit aussi », machin, mais qui est de partir du bas en disant, qui est le vrai égalitarisme, c'est-à-dire que moi je trace, je trace pas un trait droit en haut, je trace un trait droit en bas, en disant « à la base, à la base, il n'y a rien congénitalement qui t'empêche de capter qu'un sac plastique ou un sac papier ou ce que tu veux pourrait éventuellement aider à ce que ça marche mieux. Je refuse de croire qu'il y ait un peuple qui a un QI aussi bas pour ne pas comprendre que les ordures à main nue c'est moyennement performant en fait comme solution. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense qu'on n'est pas tous capables d'être Elon Musk ou, euh, ou Baudelaire. On est quand même tous capables de comprendre qu'a priori, les ordures dans une boîte au soleil ramassées à la main, a priori, ça ne va pas le faire. Donc quand tu pars d'une un, base plate, et que tu poses dessus les indices de performance économique des gens, qui sont par exemple beaucoup plus grands pour les juifs que pour les rebeux, Mm -hmm. Tu leur donnes un quartier, le quartier il est propre, ça devient toujours le quartier branché partout. C'est toujours celui où tout le monde veut habiter, oui. c'est le plus cher, il euh, y a des flippes. Voilà. Tu donnes le même quartier à, euh, à une communauté anti maghrébine c'est le moins cher de la ville, personne ne veut y habiter, c'est dégueulasse, il euh, n'y a que des coiffeurs et des grecs, euh, c'est de la merde, euh, voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est pas lié. Bon. Donc tu vois bien qu'il y a des indices là, des performances économiques différents tu laisses un homme négocier son salaire, tu laisses une femme négocier son salaire, et ben ça fait Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Donc ça fait, voilà. Donc, le vrai gaïtarisme, c'est-à-dire partir du principe que personne n'est con, et qu'il n'y a pas de différence, de, de différence immanente, ça fait qu'à la fin, puisque tu colles les flèches de longueur différente, le haut il n'est pas plat, il est comme ça. Tu es obligé de voir qu'il y a des gens qui surperforment et qui surperforment, et il y a des gens qui sous-performent. Être touché, ému ou enthousiasmé parce qu'une blonde vachement sexy, à col roulé noir, a été félicitée par le magazine Forbes comme étant soi-disant une des milliardaires, machin. Au fond, c'est quoi Au fond, c'est que tu as, es as essentialisé mm -hmm. que c'est vachement plus dur pour elle et que c'est une conne. Que ce sont des connes. Si tu pars du principe qu'à la base, on est d'intelligence strictement équivalente. Tu ne devrais pas t'enthousiasmer plus parce que c'est une femme de 30 ans que parce que c'est un vieux monsieur de, de 50 ans. Donc, le primat accordé aux femmes jeunes et performantes naît d'une essentialisation de l'infériorité féminine dans le domaine. Plus les gens se présentent comme inclusif, égalitaire, libertaire, on est tous égaux, on est tous pareils, de façon indifférenciée, même chance pour tous, blablabla, on devrait avoir les mêmes salaires, machin, plus la ligne d'arrivée ressemble à une droite, sachant que les segments peuvent pas avoir la même longueur, puisque puisqu'ils l'ont jamais, plus, donc ça c'est ce qu'on voit dehors, ça c'est ce qu'ils pensent en dessous, plus ce qu'ils pensent est plein d'essentialisation, c'est-à-dire de d'infériorité congénitale. C'est une femme, donc on est sûr qu'elle a dû galérer, on est sûr que ça a été plus dur pour elle, et on est émerveillé qu'elle y soit arrivée. On dit rien, on est en Afrique, on sait qu'ils sont cons, donc surtout ne pas, fait, ne pas montrer son indignation quand ils font un truc con. Et en fait, montrer ton indignation quand tu fais un truc con, c'est qu'a priori, je te postule aussi intelligent qu'un autre. C'est du Ben oui. Je me suis dit, mais c'est complètement con ce que tu es en train de faire je ne te traite pas de con. Mmh. Mmh. Je montre que je te juge à la base suffisamment, je te juge aussi intelligent que tout le monde, et donc si tu fais quelque chose de con, mmh. change. Ça sous-entend que es capable de... Tu es méprisable, voilà. tu fais un truc méprisable. Mais... Si, si vois... j'essentialise que toute façon... C'est bon, c'est bon, t'es gentil. T'es <rire> mignon. De... C'est le pire des mépris. Aux ouais. ouais. états unis ils font de l'humanisme pour l'accès aux universités. Si on a trois élèves, un asiatique, un blanc, un noir, qui ont tous la même note B, c'est A, B, C, B, et donc ils vont être, avoir un accès à une bonne université. L'asiatique il aura C puisque bah, on présuppose que les asiatiques ils sont il meilleurs en, en maths. Ça, ouais. Le blanc lui bon bah, c'est la moyenne, c'est la référence donc il garde son B. Et le noir, bon, ben, il a galéré, lui, hein. il est dans un quartier euh, difficile, donc il aura A. Mmh. Et c'est lui qui ira en école supérieure, alors qu'il euh, n'y a rien de, ouais. de bas qui, ouais. qui veut ça. Donc, pourquoi vous n'entendez pas parler de l'arnaque du siècle, de la Silicon Valley Pourquoi euh, tout le monde s'est enthousiasmé de l'irruption de cette blonde euh, sur la scène de, de, de, de l'économie, de la tech parce que derrière leur, anti, euh, leur égalitarisme de façade, en fait, on a essentialisé qu'elles étaient moins performantes que les femmes, étaient moins, moins performantes que les hommes. Si tu es vraiment égalitaire, et si tu postules qu'on est tous égaux, mm -hmm. alors tu es, tu es obligé de commenter les différents indices de performance, puisque tu vois bien qu'à la fin, on n'arrive pas au même résultat. Mais tu, tu, voilà, je voulais simplement que vous ayez bien en tête ce. ce c'est Ce... vraiment le... Comment dire C'est presque à lire euh, à l'envers, entre guillemets. C est, c est... Il est assez dramatique pour les femmes que l'on... Un, on s'enthousiasme qu'une blonde y arrive. On ne devrait pas s'en enthousiasmer. On devrait trouver ça finalement assez, assez normal. Et deux, qu'on n'ose pas lui taper dessus suffisamment quand on découvre que c'est l'arnaque du siècle. Alors que si ça avait été un homme, même de la communauté protégée, parce que quand, quand Madoff est tombé, bon, même pas beaucoup de monde qui l'a défendu, ça aurait été un homme, hein, ça aurait été en première page. Donc, un, qu'on s'étonne qu qu'elle réussisse, et deux, qu'on qu qu mette un, un, un voile pudique, un petit oreiller de, de mousse sur sa, sa condamnation et sa, sa, sa, sa chute, sont en réalité les marqueurs que les apôtres de l'égalité ils ont juste essentialisé les choses. Deux, des stratégies distinctes infusent des qualités antagonistes. De A, j'avance, pardonnez-moi, avec F, l'école n'est jamais très loin. Tout à l'heure, au début j'ai dit, ouais bon, euh, l'entreprise, c'est pas une famille, d'accord. C'est plus que ça. Ok, c'est bien, d'accord. Euh, pour comprendre le rapport de F à son job, ou à votre job si vous travaillez en commun, il faut comprendre le rapport qu'elle a eu à l'école. Pourquoi Parce que le bureau est le prolongement de l'école, surtout dans les toutes premières années de sa carrière. Elle va considérer l'évaluation annuelle comme le conseil de classe, le CV comme le carnet scolaire, les RH comme le conseil d'orientation, le compagnon comme les parents. Il y a vraiment ces équivalences. Euh... Il est, il est vraiment important. Alors, je, ne vais pas faire le, le tour exhaustif de, de, de vos activités. J'en connais comme ça deux, trois, quatre des nouveaux qui se sont présentés. J'en connais certaines des anciennes. Euh... Quand vous vous demandez sur quel, de quel bois je me chauffe, sur quel ton, sur quelle corde je prends cette personne, j'ai du mal à communiquer avec elle. On, Demandez-vous toujours, est-ce que je m'adresse, étais-je moi-même un bon, moyen ou mauvais élève Et est-ce que je m'adresse à une ex bonne, à une ex moyenne ou à une ex mauvais élève Là, le, le, le ressentiment par rapport à l'école est très fort chez une jeune, chez une femme jeune. Autrement dit, si c'était une bonne élève et que vous vous adressez à elle comme une mauvaise élève, elle va, re... elle va réagir de façon extrêmement épidermique et vice-versa. Moi, le, le, un des grands problèmes que j'ai avec mon assistant de, ma, de, ma, de mon expert comptable, c'est que je, de... je n'y arrive pas. Attendez, je, je, je ne suis pas omniscient, omnipotent. Ce n'est pas parce que j'ai compris un truc que je sais le faire. Là, en l'occurrence, on est dans le cas d'une fille qui était, à mon avis, de mauvaise élève. Une mauvaise élève. Moi, j'étais plutôt un bon élève. J'ai jamais été, le ou rarement, peut-être une fois ou deux, j'ai pas été toujours le premier, premier, premier de la classe, parce que, j'ai déjà expliqué dans une vidéo, je savais que mon, mon succès passerait pas par mes études, donc j'y allais un peu, à, un peu à la cool, quoi. Mais bon, j'étais quand même dans les 5 premiers de la classe, quasiment tout le temps jusqu'en prépa. Et donc, a fortiori maintenant, où je... Je travaille beaucoup puisque j'ai ces projets immobiliers en parallèle dont, dont je ne vous parle pas parce que je veux pas faire une autre chaîne YouTube, genre je réussis, sur un, je réussis dans la vie, regardez-moi comme je suis... Non, je ne vous l'épargnerai, je trouve ça très vulgaire. Mais enfin, ça va pour l'instant. Euh, mais ça me, prend, ça me prend du temps et de l'énergie. Et donc du coup, je suis obligé, comme je suis plus... On me sollicite plus, euh, mon archi, mon avocat, mon procès, mes trucs, mes machins vachement plus performant, en fait. C'est-à-dire que quand on me, quand, quand, quand, quand ma, ma comptable me demande un, un, mes frais kilométriques ou je sais pas quoi, et ben, euh, je suis obligé de prioriser, de lui dire, écoutez, euh, ok, je comprends, d'accord, c'est bien, moi je suis obligé de prioriser, il vous le faut pour quand Parce que c'est, ok, c'est important, d'accord, mais c'est important genre quoi Important genre ce soir minuit Important genre lundi prochain Ou important genre fin du mois parce que j'ai pas que ça, en fait. C'est pas que je veux pas le faire. C'est pas que je méprise le truc. C'est juste que, je sais pas, il faut que vous m'aidiez à le prioriser. Et en fait, elle doit... Je pense qu'elle prend... Je pense que c'est pour elle une attitude insupportable de premier de la classe. Et elle le prend hyper mal. Donc elle me dit, mais oui, mais c'est pour le plus vite possible. Je lui dis, mais oui, mais je... Je ne sais pas travailler comme ça, ça ne veut rien dire le plus vite possible. Ça veut dire quoi ça veut dire, que, ça veut dire que si vous l'avez pas ce soir à 18h, euh, on a une amende Ou ça, ça veut dire quoi exactement Non, mais il euh, faut que je finisse, donc il faut que. Le... Elle arrive. Prioriser, ça n'a l'air de rien, mais prioriser, c'est un truc du premier de la classe. C'est prioriser, moi ça me paraît très simple, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Avoir une to-do list, avoir une liste de tâches à faire, 50% des de gens, la seule fois de leur vie où ils font de liste, c'est pour aller chez Carrefour. Paradoxalement, c'est quand je vais faire mes courses que j'en fais pas de liste. Je suis un peu con. Que du coup, j'arrive et le côté hypermarché m'écrase. Et je sais plus ce que je dois apprendre, j'oublie... J'y suis à la midi, j'oublie les trucs. Mais je fais tellement de listes pour mes tâches, répondre, à ping euh, appeler machin, etc. Qu'à qu un moment, je vais chez quand je vais chez Carrefour, j'en fais pas. Enfin, C'est un tort. J'ai euh, commencé à tout list, je confirme, ça change la vie. T'en avais pas avant Non. Tu peux rien faire sans tout. Tu à rien sans tout list. À rien. <coughs> T'arriveras à rien du tout. C'est impossible. Je connais personne qui, qui, qui, qui carbure un peu qui est pas de tout list. Impossible. Euh, papier. Un vrai truc que tu vois, pas un machin qui sonne sur, oui, un, un, sur, un, sur, un, sur un téléphone ou euh, Bref. Euh, donc, bien comprendre quel, est le profil, quel était le profil scolaire de la personne. Là, en l'occurrence, j'ai probablement une ex-mauvaise élève, le contact passe très très mal. Pourquoi Parce que elle ne comprend pas comment je fonctionne. La priorisation, elle ne capte pas. Euh, et moi, je, les erreurs, erreurs qu'elle fait, je capte pas, par exemple. Et, et, et, et en plus, elle utilise une stratégie de ma de, pas de management, enfin une stratégie de de.. de réponse client. Quand François disait ce matin qu'elles étaient fortes en réponse client, que je ne tolère. que je supporte pas, c'est un j'ai pas reçu. Le problème c'est que moi j'ai tout mes mails archivés, donc euh... moi, je lui retrouve le truc. Ou deux, j'ai pas compris. Ça c'est très féminin également. Entre... Ah mais c'est. Je comprends pas ce que vous dites, ça, ça peut pas être.. Vrai. Non, si. <rire> non, je pense que. Je n'ai pas compris, je l'ai eu très, régal, très récemment avec une, la secrétaire de mon cabinet d'archi à Barcelone, à qui je demandais de s'occuper des transferts de lignes de gaz, d'électricité et d'eau, et, et qui, à un moment, pour le gaz, quand j'ai créé le compte en ligne, donc elle a fait la partie administrative, elle ne m'a pas créé les comptes en ligne évidemment, hein, parce qu'elle a fait que l'administratif comme une secrétaire, et quand j'ai créé le compte en ligne, je me suis rendu compte, quand, quand je déclarais la, le nouveau chiffre du compteur, que les anciens chiffres étaient par défaut à zéro. Donc évidemment, je suis allé vérifier sur la facture de, du vendeur, et c'était pas à zéro, c'était genre à 8510, tu vois, mètre cube. Donc, mon compteur aujourd'hui est à 8520, par exemple, donc je devrais payer... 10. Donc je devrais payer 10. Sauf que, heureusement que j'ai vérifié, parce que sur leur site... Il y a écrit dernière valeur de lecture, 0 Donc si je tape 8520 et que je tape entrée, il ne sais pas, c'est quoi, à votre avis La prochaine facture, ça va être de combien De 10 ou de 8520 8520. Comment ça coûte un mètre cube de gaz Je n'ai pas de gaz, chez moi, je fais... Je fais les... Comment ça coûte un mètre cube de gaz À peu près un euro. Un peu moins, un peu. à peu près. C'est-à-dire que si j'avais cliqué sur OK, j'aurais le mois prochain, ou dans deux mois, je sais pas, à peu près 8000 euros de gaz. Je lui réponds ça. Je peux vous montrer le mail. Vous êtes prêts Je lui mets la photo du site. Je lui entoure en rouge le chiffre 0 m3. Et je lui dis, vous comprenez bien que si j'entre une nouvelle valeur à l'ancienne, c'est 0. Vous comprenez bien que, que, que ça va pas bien se passer pour moi. Vous comprenez bien que... Et elle m'a dit, non, je comprends pas. Elle, me, elle est restée bloquée sur l'histoire des virgules. Vous savez, sur un compteur, il faut pas mettre après la virgule. Et elle est restée bloquée en me disant, mais il faut pas mettre après la virgule. C'est pas le souci. Bref. Donc, avec F, l'école n'est jamais très loin. On était parti de ça. Et j'ai maintenant, j'ai une petite matrice à vous proposer qui sera également dans la, dans la fiche en échange de votre témoignage sur le positionnement de F entre ses supérieurs, ses sponsors, ses clients et ses subordonnés. Je vous le fais passer, ça sera plus simple. J'ai très mal écrit, alors je vais vous le commenter. Donc F manager est là. Donc elle a ses supérieurs en haut, ses subordonnés en dessous, ses sponsors à gauche et ses clients à droite. Et, a, et, et je vous ai fait un petit sociogramme, c'est-à-dire j'ai tracé les liens qui unissent les gens en qualifiant la nature du lien. Donc le rapport de F, F entre, rentre en mode séduction avec ses sponsors et ses clients. Sauf qu'avec ses clients, c'est une séduction passive, avec ses sponsors, c'est une séduction active. Si vous avez déjà vu F en train d'aller gratter de l'argent, je pense que vous avez déjà vu de la séduction active. Donc vous avez vu F euh, enfin quand je dis client oui c'est client, euh, client, euh, client final quand on quand on même moi je fais de la séduction passive sur vous c'est pas que F euh, on, on essaie de rendre son, son produit ou son offre ou son service euh, attractif bon. euh, donc après j'ai qualifié également bah vous lirez mieux évidemment quand ce sera de, devant vous ou plus gros j'ai qualifié également la nature des liens qui unissent ces quatre, ces quatre puissances, entre guillemets, donc supérieur, client, subordonné, sponsor. Entre, le, le, entre le, le, le, le supérieur et les clients, c'est un lien d'acquisition. Entre le client et les subordonnés, c'est généralement un lien d'ignorance. Entre le sponsor et les subordonnés, c'est généralement un lien de tolérance, mais on s'en fout. Et entre le sponsor et les supérieurs, c'est un lien de survie. Parce que le supérieur veut survivre parce que si le sponsor n'est pas content, il le change. Ça s'appelle les actionnaires. Les supérieurs actionnaires décisionnaires, ce qu'ils veulent, c'est acquérir du client pour en avoir le plus possible, pour faire le plus gros chiffre possible. Et quand F vend en direct au client, le client se fout totalement en général de qui fait le boulot. Quand vous sollicitez par exemple... Je ne sais pas, vous sollicitez un cabinet d'expertise comptable. Vous pensez rarement à demander, très bien, euh, avez, avez, voilà, faites-moi votre devis, une proposition machin. Maintenant, vous, je sais très bien que vous, en direct, je ne vous verrai que une à deux fois par an. Maintenant, dites-moi quelles sont les petites mains qui vont faire le travail. Et ça, c'est une grosse erreur, et quand je changerai de cabinet, si je change de cabinet, je demanderai à rencontrer les petites mains. Quand, quand vous, que c'est comme une mission de conseil, c'est comme, euh, comme si moi, je ne je l'ai jamais fait, c'est comme si vous, à l'époque où je faisais des ateliers, je vous vendais un atelier et que je vous apprenais à un jour du début, ou à 5 minutes du début, qu'en fait, il sera fait par, euh, par euh, Pierre-Paul Jacques. Donc je vous joindrai je ce, petit, ce petit schéma, afin que vous l'ayez en, en tête. Il n'est pas primordial, il est beaucoup moins important que ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Néanmoins, euh, ça permet de, de qualifier certaines choses. Alors, qui se souvient de ma distinction propriétaire versus locataire de son corps Ça dit quelque chose à quelqu'un Oui. Mm -hmm. Ok. Qui se souvient... C'était quoi la distinction que tu as faite ce matin, et Youssef C'était actionnaire... Une euh, sa... mentalité d'actionnaire. Voilà. salarié. Qui se souvient de actionnaire salarié, à part Youssef Personne. Bon. Aujourd'hui, on va faire fonctionnaire versus actionnaire. Juste après... Mmh. Une toute petite, toute petite pause, café, ou ce que vous voulez. Alors, on joue au jeu fonctionnaire-actionnaire. Donc je vais citer une caractéristique fonctionnaire, une caractéristique actionnaire, et, comme d'hab, vous, vous levez la main, ou, ou le doigt, ou vous dites-moi, ou, ou vous pétez ou vous rotez quand, quand, quand, vous, vous, rec... enfin, quand vous reconnaissez F ou rien. F, ouais. Alors procédure versus obligation de résultat. Obligation de procédure versus obligation de résultat. Évidemment, fonctionnaire, c'est obligation de procédure. On ne dérange pas à la façon de faire, on ne dérange pas à la procédure, on ne dérange pas au, au feuillet. Et euh, mentalité actionnaire, c'est non. Obligation de, de résultat. Vous avez un, un résultat à, à, à obtenir et à me verser chaque année sous forme de sous forme dividendes. Euh... En gros, l'histoire des compteurs que je vais vous citer juste avant la pause, je suis absolument, alors on n'en parlera pas et c'est pas le sujet, j'ai malheureusement pas de temps à perdre là-dessus, mais je suis absolument convaincu que dans la bouche de l'intéressé, elle a très bien fait son taf. Le fait que je découvre que, le, le, le, que la communication s'est pas faite avec l'espace le, le, internet et que sur l'espace internet, il y aura manifestement un bug qui ne va pas tarder à arriver, euh, ce n'est pas son problème. Je lui ai demandé de s'occuper de la partie transfert des, des, des, des contrats. Euh, elle entend contrat, elle pense administratif, elle entend administratif, euh, elle, elle, elle a suivi la procédure. Le contrôle de la correction des infos, il n'était pas évident, ça ne lui a pas paru évident. Euh, que, que, que ça faisait pas elle n'est pas d'obligation de résultat ok euh... autre exemple je dis à ma copine enfin qui a, il a, il a bientôt plus l'être vu la tournure que prennent les événements je lui dis hier où elle, de, elle devait entre guillemets ouvrir à la femme de ménage et là là comme on dit pas la coacher mais enfin j'ai une petite obligation de résultat puisque L'appartement où nous nous trouvons aujourd'hui est un échange, vous connaissez un peu ma, ma façon de faire, ça me, ça me permet de, de, ré, d de, de réaliser une économie sur l'année de près de 10 000 euros par rapport à si je passais chaque jour à Paris à l'hôtel. Euh, donc ça me permet de faire une grosse économie annuelle. Voilà. La seule contrainte c'est qu'évidemment il y a un peu de travail de synchronisation et d'organisation puisque la personne chez qui nous nous trouvons aujourd'hui se trouve chez moi. Et donc euh, voilà, il faut par rapport à si elle vient accompagner ou pas, il faut que le bon nombre de serviettes soit sorti et que ci et que ça, et donc je demande à mon ami d'accueillir la femme de ménage qui est, une, qui est nouvelle, qui n'est venue que deux fois chez moi jusqu'à présent, et euh, de, de s'assurer qu'il y aura bien les deux linges de maison, les deux séries de, de, de, de draps, deux séries de serviettes, et qu'elle serait à telle heure à l'appartement pour la clé, ou à défaut qu'elle qu aurait laissé la clé en bas, dans un casier spécial. Résultat, à peu près les deux trucs ont foiré c'est-à-dire que la femme ménage n'a pas compris qu'elle devait redescendre déposer la clé, elle a attendu l'appartement, c'est pas très grave en soi, et le, le deuxième lit n'était pas, pas fait. Donc là, l'invite l'hôte me le fait remarquer, donc sous-entendu c'est un point que je peux éventuellement me prendre en négatif dans, la, dans les reviews, dans les, dans, les, dans les critiques, dans les commentaires, dans les notes. Je tente de me calmer, euh, je... Enfin, je pas très énervé, mais enfin, j'étais gonflé, j'étais blasé, comme on disait à l'époque. Je, je, je mets un petit message à mon ami en disant euh, « Tu te rappelles que je t'ai demandé ça Est-ce que tu l'as fait ?» etc. Sa réponse, c'était quoi C'est « Ouais, mais je le dis. » C'est-à-dire, moi, mon, mon, mon, mon intérêt, c'est pas que tu lui dises. Si c'est juste pour ça, je peux écrire ou appeler cette personne. Mon intérêt, c'est que ce soit fait. Vous voyez où s'arrête la responsabilité C'est je lui ai dit. <rire> il y a un sketch des inconnus comme ça c'est euh, arrêter, euh, euh, je sais pas quoi, machin, drogué et dealer. Et il dit euh, un machin et drogué et, autre, il dit, et dealer. <rire> ça y est, je, je leur <rire> ai dit. Je ne sais plus. De... Euh, donc voilà, donc deux exemples qui vous permettent d'illustrer ça. Moi, j'ai une mentalité actionnaire par exemple. Ça ne m'intéresse pas de savoir que tu as demandé ou que tu as écrit ou que tu as fait un mail. Je m'en bats les couilles. Je veux que ce soit fait. Et souvent, souvent, faire que ce soit fait, ce n'est pas un appel ou un mail. C'est le dire deux, trois, quatre fois et vérifier après que ce soit fait. Tous les gens qui encadrent et tous les gens qui managent le savent. Il faut tout répéter 50 000 fois tout le temps. Bref, à la lumière de ça, alors, F, elle est plutôt, plutôt, en, en distribution statistique, dans l'ensemble, plutôt, action, plutôt actionnaire ou plutôt fonctionnaire Plutôt fonctionnaire. Mmh. Ouais, je le crains. C'est triste, mais je le crains. Toi qui es fonctionnaire, tu le constates, ça, vous pas ah, complètement. Ah, ben, bah, vas-y, illustre un peu, alors. Bah, ouais, mes chefs, ça a toujours été des femmes. Euh... C'est pour ça que tu un peu... <rire> <rire> <rire> t'as un peu à voiler à vapeur. <rire> euh, moi même qui a beaucoup de F, je suis fonctionnaire. Je choisis pas choisi cette voie par hasard. Euh, tu, tu veux que je donne un exemple bon, ouais, une anecdote. De... Hein. Ou, quel, ou quelqu'un t'a rétorqué, mais j'ai fait mon job. Lâche-moi. Ah, mais... Lâche-moi, j'ai fait mon job. Et toi tu dis mais t'as bien vu qu'à la fin ça n'a pas marché. Mais je m'en fous, j'ai fait mon job. Oui. De toute façon, c'est tout le temps dans, dans le travail, euh, les réflexions des collègues. De toute façon, je lui ai dit, moi, je suis payé pour ça, je ne suis pas payé pour euh, faire plus, euh, etc., etc. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais, euh, plus chez les hommes ou plus chez les femmes Des exceptions plus chez les hommes, plus euh, chez moi, sans me vanter. Ah, mais moi, moi c'est une mentalité euh, que, personnellement, je ne supporte pas. Je l'appelle fonctionnaire parce que dans l'inconscient collectif... C'est ce à quoi ça fait référence. Mmh. Je ne suis pas persuadé du tout qu'elle soit plus fréquente chez les fonctionnaires que chez les plombiers ou chez euh, n'importe quoi. Je, je, je, je pense qu'elle est commune. Mais c'est vrai que, puisqu'il faut donner un nom aux choses, c'est quand même globalement celle-ci qui est associée à, à, à, mmh. à, à, à l'image du fonctionnaire. Mmh. Mais, euh, mais c'est très très fréquent. C'est grand entreprise en général, je dirais ah bah là c'est pas une grande entreprise, c'est moi, ma meuf et la femme de ménage. Ouais, mais, mais quand il y a juste, la, quand la personne a juste la vision de... Elle se replace pas dans la toute la chaîne de valeur, donc elle est juste un maillon et... Mm -hmm. et oui, bah, sauf que là, j'ai chaîne... envoyé un mail, euh, équipe suivante... La, sais, la chaîne de valeur, c'est euh, deux draps, deux serviettes, deux gants de toilette... Euh, ouais, enfin je pense... De roule, de pas, PQ, euh, c'est ça la chaîne de valeur, tu vois. Et, et quand même, elle n'a <rire> pas éprouvé... Elle sait que c'est important pour moi, ces échanges, et si elle avait la notion de la chaîne de valeur, elle saurait qu'une grande partie de l'argent que j'investis sur nous quand on part quelque part, ou quand on fait quelque chose, ou quand je lui fais un cadeau, ou quand je l'aide sur quelque chose, ce sont ces putains de 10 000 balles que j'économise chaque année. C'est ces putains de 10 000 balles que j'économise chaque année. Hein, et encore, je, suis, je, je, je, compte pas parce que, je compte peu, parce qu'une semaine par mois à Paris, environ, euh, une semaine, même dans un Airbnb euh, très moyen, sachant que j'ai je suis un bourgeois, j'ai 40 ans, je ne vais pas non plus aller en, en, en, dans un dortoir, faut pas exagérer. Donc un simple Airbnb très très très euh, moyen à Paris sur une semaine, ça va être 8 900 euros. Ah oui, oui. Ah bah oui, oui, je vous le dis. Mmh. Tout compris, et blablabla. Bla, bla, bla. Et on parle pas d'un appartement face à la Tour Eiffel. Hein. On parle, on parle d'un deux pièces dans le dixième, quoi. donc Et qui, qui, qui n'est même pas. Enfin, si, si je veux faire en fonction de mon, de, mon, de mon statut et de mon âge, etc., il me faut 1000 balles par semaine. À peu près. Sachant que je viens après euh, voilà, 11 fois par an, on est, déjà, on est déjà à plus de 10 000. Donc c'est une économie qui est monumentale, et qu'ensuite je peux utiliser pour la sortir dîner, pour, pour, pour nos, nos voyages, nos déplacements, on était en Toscane le, le week-end dernier, évidemment, voiture à mes frais, hébergement à mes frais, etc. etc., etc. Donc elle, elle dev, si elle n'avait pas ce putain de côté F à ne pas comprendre la chaîne de valeur, elle aurait dû se dire, mais en fait, en, en, en organisant cette petite logistique-là, de rien du tout, qui me coûte rien, qui est juste de traquer un peu au pain une fin de ménage, je participe à une chaîne de valeur qui en dernière euh, en, dernier, en dernier coup. C'est pas un peu fort Non, non, ça Ça me, me dérange en fait. Ouais, c'est. Puis il y a tellement de basses. Oh, je vais le virer en fait, ça me saoule. S'il y a trop de basses, c'est dégueulasse, quoi. Le, le tout le bas médium. Là. On dirait Elisabeth Holmes. Donc, je refais pour l'enregistrement. Si elle avait la notion de la chaîne de valeur, et même quasiment aucune de mes ex ne l'avait, elle aurait compris que je génère une économie qui retombe sur elle à la fin, qui lui permet de dîner dans des beaux endroits, et de faire des week-ends bucoliques et romantiques, ce que, sincèrement, tous les mecs ne font pas, je pense pas que beaucoup de... Alors, vous n'habitez pas à Rome, mais enfin, je pense pas que beaucoup de mecs à Paris, demandaient à vos voilà, copines ou amis, emmènent leur nana euh, en Champagne ou dans le Perche, euh, ou à Gerberois, euh, ou à, à, à Lille, ou en Belgique, ou que sais-je, euh, tous les week-ends. Je pense pas. Je pense qu'en général, ça se termine plutôt euh, dans le meilleur des cas au théâtre, dans le pire au ciné... Euh, voilà la maison quoi. Hein ça ressemble plutôt à ça en général. Bon. Donc elle se devrait dire, putain, mais en devenant un petit support logistique, de rien du tout, juste en, en, en, en déchargeant Stéphane de ce petit stress d'échange de clés, de, de, de, de, de à quelle heure la femme de ménage doit partir, pour que, tu vois, ce, en déchargeant Stéphane de ça, je lui permets dans son travail de générer une économie de 10K par an. Mais 10 cas par an, euh, c'est. Enfin, qui, qui peut. Qui peut euh, prendre 10 cas par an par-dessus la jambe C'est pas rien, quoi. Et 10 cas qui, qui sont qui, re, qui en plus retombent sur nous. Et là, c'était son anniversaire, je lui ai offert euh, un massage, des fleurs, une montre. Euh... Je veux dire, je, sincèrement, je, je connais assez bien H pour savoir que les cadeaux d'anniversaire, ça ne pas en général. Mm. Tu vois Mais non mais non, elle s'est contentée de dire, ben bah ouais, je lui ai dit. Mais je m'en bats les burs que tu lui dises. Dire un truc à quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça soit fait. Il faut traquer la personne à la culotte pour que ça soit fait. Tous les managers savent ça, enfin tous les, tous les, tous les bons savent ça. C'est suivre, répéter, répéter, répéter, répéter, euh, vérifier, contrôler, euh, checker, euh, sauf dans les rares cas où tu sens chez l'autre. La même exigence. Et là, tu dis, ok, c'est bon, je pense que, globalement, à deux détails près, ça va bien se passer. Ça, c'est la mentalité fonctionnaire. Et, et c'est la mentalité, euh, finalement, euh, oui, voilà. C'est presque à ça qu'on devine la réussite des gens, en fait. Moi, je... Aujourd'hui, je, je, je pense que je, Sur quelqu'un de 20, 25, 30 ans maximum je veux à peu près voir où la personne va aller, à sa syntaxe, sa fonctionnalité, -à combien de trucs déconne chez lui. C'est-à-dire, est-ce que quand tu demandes un virement à quelqu'un, est-ce qu'il te dit oui, c'est bon Tiens, j'ai fait le virement. Ou est-ce que c'est, ah ouais, alors j'irai peut-être voir ma banque samedi matin, mmh. mais euh, peut-être pas parce qu'en fait, euh, ils sont euh, dans un autre département, et puis, euh, alors attends, si j'y vais samedi, du coup, Compte sera normalement ajouté le jeudi suivant. Tu vois, déjà quand j'entends ça, je me dis, on a l'impression d'entendre Eric Judo. Mm. C'est qui <rire> Eric Caramzi, là. Eric. Le ah ouais. Euh, donc, donc voilà. Donc, ouais. fonctionnalité, syntaxe et euh, mentalité actionnaire. Mentalité, euh, je sais qu'il faudrait, je m'en veux que ça soit fait. Je veux pas juste que tu transfères un mail. Je dis juste quand ça sera fait. Euh, la faute est collective et le gain est individuel. Mentalité fonctionnaire, la faute est collective. Ah ben c'est une organisation, c'est un système, c'est pas nous, c'est pas moi. Moi j'ai fait ce que je devais y a, gagner. Mentalité actionnaire, euh, oui bon c'est bien. Enfin on est quand même là pour que, on est quand même là pour qu'à la fin euh, j'en tire le meilleur quoi. La faute est collective, ça s'appelle également dans les entreprises le parapluie, l'ouverture de parapluie. Quand on sent qu'un projet va merder. On ouvre bien le parapluie en disant, écoutez, moi, j'étais pas au début, je suis arrivé en cours, euh, j'avais pas les budgets, euh, voilà, j'avais euh, 1500 balles pour euh, organiser trois euh, jours de, de taux d'enregistrement, de, de, euh, j'avais pas les micros, euh, euh, j'ai dû le faire la nuit, euh, il pleuvait dans un camping-car, euh, voilà, ça c'est ouvrir un parapluie. Et euh, la faute est collective, mentalité, mentalité dont fonctionnaire, encore une fois, vous ne le prenez pas au premier degré. Je sais très bien que tous les fonctionnaires ne sont pas comme ça. Je suis, élève, je suis enfant de fonctionnaire, mais les deux, mes deux parents sont fonctionnaires. Euh, c'est juste que dans l'un, voilà, c'est le mot qui, qui illustre ce, ce, ce type de, de trait de caractère. Euh, et versus versus le gain individuel, c'est-à-dire que le gain individuel, ça veut dire quoi Ça ne veut pas dire je veux m'enrichir comme un comme un banquier euh, comme un banquier suisse, par exemple. Euh, ça veut dire je comprends que dans la chaîne, le fait de d'attendre la femme de ménage demain, ça va me certes me coûter un quart d'heure, mais je comprends que j'ai un gain dans cette histoire à la fin, et je pense que le rapport coût-gain il est quand même intéressant et je vais le faire. Voilà. Plutôt que de me dire, bah, au pire, ça foira un peu, mais ça sera bon 25% ma faute. Parce qu'il y aura 25% la faute à Stéphane qui n'était pas là, 25% la faute à la femme de ménage qui ne parle, euh, enfin, parle pas italien, et 25% à, au, au gay, au, à l'hôte qui, qui, qui sera arrivé un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou euh, qui. Blablabla. Donc au final, j'aurai quoi, quoi comme faute 25%. J'aurai 25% de, de, de, de, de faute. Au lieu de se dire, bah, je m'en fous de calculer que j'ai que 25% de faute. J'ai un intérêt à soulager mon mec de ça. Parce qu'en échange, en échange, bah il m'aide, il me supporte, euh, il m'offre des trucs. Euh... Non, pas compris. Troisième critère, je risque la sanction versus je suis la sanction. Je ne sais pas si vous aviez ça quand vous avez grandi, mais moi j'ai grandi avec une encyclopédie en deux tomes qui s'appelait 10 oh. pourquoi. Ça vous dit rien c'est une encyclopédie en images qui apprenait des choses aux enfants. Et euh, je vais vous montrer si, si je le trouve là à quoi ça va ressembler. Ah ben bah ils les ont refaits, tiens. Bon bref, donc euh, bon, ils ne ressemblent plus à, à ceux de mon enfance, mais enfin j'imagine que c'est le même principe. Chaque page, tu avais deux, trois, deux, trois questions pourquoi et en, une explication de, en langage enfantin. Et je me rappellerai toujours qu'il y avait une question qui était euh, « Dis pourquoi les adultes ne sont pas punis quand ils font une bêtise ?» Avec le petit dessin de quelqu'un euh, qui, qui avait échappé un verre d'eau, ou cassé, euh, cassé un vase, ou je sais pas quoi. « Pourquoi les adultes ne sont pas punis ?» Et je me rappellerai toute ma vie de la réponse, c'était, ben, bah, euh, réponse de point, les, effectivement, euh, petit, euh, euh, euh, je sais pas quoi, petit homme, euh, petit Tintin, euh, tu as raison, effectivement, euh, contrairement à toi, euh, qui a peut-être des lignes à recopier, ou être des adultes effectivement, mais ils ne sont pas punis, parce qu'en fait, ils sont déjà punis par le fait que c'est eux qui ramassent, et que c'est eux qui nettoient. Et que ça, en fait, c'est leur punition. Et aussi con que ça vous paraisse maintenant, j'ai lu ça, j'avais ça cinq... je venais d'apprendre à lire, hein. enfin, on apprend à lire à 6 ans, J'étais précoce, donc j'ai dû apprendre un an avant, j'ai dû apprendre à lire à 5 ans, j'ai dû lire ça à 6 ans, 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans, un truc comme ça. Et euh, c'était une révélation. C'était une révélation, en fait. Euh, c'est ça, je suis la sanction. Il un très bon livre euh, bah, que, dont j'ai parlé dernièrement, c'était le dernier livre de Nassim Taleb, qui parlait de skinning the game, c'est que euh, ça m'a coupé, risquer quelque chose, quand on fait quelque chose, euh, de ne pas, pas avoir des symétries entre ce qu'on risque, et la punition qu'on peut avoir. Euh... Je, je, je pas lu. Elle est très intéressante. J'ai pas beaucoup accroché au signe oh. noir, donc du coup j'ai ouais. peur, peur de pas accrocher. De... <rire> okay. Bref. Euh, donc mentalité fonctionnaire, oh là là. Je prends une amende. Oh je vais me faire sanctionner. Oh je, je, je, je vais je vais euh, prendre un reproche. Je vais prendre un mail. Oh je vais recevoir une. Mentalité actionnaire. Non mais. Il y a, je, peu importe qu'on m'appelle ou qu'on m'écrive, je vais être la sanction. C'est-à-dire qu'à un moment, j'aurai de toute façon à payer le coût de l'erreur. Euh, mentalité fonctionnaire, Je j'avance, excusez-moi, il est 17h. Euh, euh, je serai... Euh, mon, mon avancement, c'est... Euh, Rester ici le plus longtemps possible et je serai avancé au, proportionnellement au, au temps passé. Mentalité actionnaire, c'est, euh, non, non, il n'y a pas de temps passé, l'échelle de, passer, euh, de temps, ce n'est pas un critère. Je, je, je veux ramasser quand je pourrai ramasser. Si c'est dans euh, trois jours, bah, ça sera dans trois jours. Si c'est dans un an, ça sera dans un an. Si c'est dans un an et trois jours, ça sera dans un an et trois jours. Mais je n'ai pas cette, cette, cette, cette idée comme ça de... de, de de fuite en avant ou en me disant, bah plus je suis là, finalement, plus je, plus, plus, plus je suis installé, plus j'ai de l'ancienneté, plus mon plus mon échelon et mon grade... Euh, moi j'ai eu une mère comme ça qui était fonctionnaire et qui n'a jamais voulu en sortir, en me disant toujours, mais, à te rends compte, je suis quand même à l'échelon A2, B, B, B1, BA B, ou je sais plus quoi ce que c'était. Ah ben bah, il faudrait quand même pas que je parte maintenant. Donc en fait, elle n'est jamais parti. Euh... Dernier critère, Mentalité fonctionnaire, je suis une société. Je suis cheminot, donc je, je, je pense SNCF, je bois SNCF, je mange SNCF. Je suis EDF, quand j'ai fait mon premier stage ingénieur chez EDF, euh, donc il fallait penser EDF, manger EDF, pisser EDF, faire des blagues EDF, euh, partir en vacances EDF avec le CE, etc. etc. Mentalité actionnaire, je branle d'être, euh, hein, moi je suis moi, je disperse une patrie de mon patrimoine dans les sociétés afin qu'ils s'apprécient. Toujours le parallèle au patrimoine génétique, hein, quand H entreprend, il veut, en, il, veut, il veut balancer la purée partout, et il veut qu'on entende parler de son nom et de ses idées à Tombouctou, à, à Brisbane et à Seattle. Il ne fait pas ça normalement parce que c'est son lifestyle ou son mode de vie, sinon c'est un blogueur mode, donc c'est une fille. En parlant d'entreprendre de, de, de, en tant qu'homme, anecdote qui date de hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, dans la nuit, euh, la semaine dernière, vous connaissez tous la société Toys R Us Les jouets La boîte a fait faillite la semaine dernière, et son patron est mort hier. 93 ans. Légère petite... Euh, ah. Donc euh, l'entreprise masculine, c'est lié, enfin c'est la reproduction, hein. c'est-à-dire qu'on ne procrée pas, on n'a pas de, de truc qui, qui procrée, on ne fait pas sortir les gamins du... No, nos projets professionnels, professionnels c'est une procréation. Quoi. Je, veux dire, on, je pense qu'il a vécu, enfin c'est même pas je pense, il est évident qu'il a vécu la fin, cette, la fin de cette aventure capitalistique comme soit la perte d'un enfant, soit, soit sa fin à lui, je veux dire... Vous imaginez, vous avez le leader mondial d'un secteur, vous loupez la révolution Internet, vous ne comprenez pas ce qui se passe, parce que vous imaginez que le mec 93 balais, ça veut dire que la révolution Internet, ça fait quoi Ça fait 20 ans, 15-20 ans, il avait déjà 78 ans, quoi. Donc il n'a a pas compris ce qui se passait. Il pensait que les gens allaient continuer à venir en bagnole, le samedi, aller acheter des jouets dans un magasin. Il n'a pas compris que, que, que, que plus personne n'a envie de faire ça que achètes tes jouets sur Amazon, comme tout le monde, et, et voilà, quoi. Et donc, euh, voilà. Donc, il est mort. Donc, mentalité fonctionnaire versus actionnaire. Euh, alors, où est F et où est H là-dedans, évidemment <coughs> J'ai accéléré un peu, je ne vous ai pas posé la fait question à chaque rythme. F est représenté par le fonctionnaire Majoritairement, pas, pas tellement par l'absence de prise de risque, hein. je, je, je vous avais vu, je n'ai pas évoqué l'aspect sécurité de l'emploi. Je n'ai même pas évoqué cet aspect-là, parce que, évidemment, que si on le mentionne, il est évident que vous allez tout de suite me dire, oui, c'est F, c'est F, c'est F, parce que ça porte le bébé, parce que blabla, parce que blabla. Non, c'est vraiment... Euh, cette espèce de détachement de l'obligation de résultat, quoi. Bon, allez, on lui, on lui met quelques qualités, à F dans l'entreprise, quand même, parce que là, on est dur... On fait une liste de qualité. Mmh. Allez, ça, ça vous paraît un peu un peu fair-play, un peu un peu allez, on y va. C'est parti. J'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. non, pardon, c'est des fois après, 1 2 3 4 5 6. J'ai six qualités. C'est pas vrai. Non pas si. Professionnel. C'est une qualité... En général, l'empathie, euh, c'est pas forcément... Attends, je sais de réfléchir à quoi... Ce, ça, comment ça se traduirait, professionnellement. Bah, premièrement, elle respecte les consignes, en général. Ou si elle ne le fait pas, c'est involontaire. T'as as, as rarement une femme qui va de son plein gré enfreindre les consignes. C'est quand même très très rare. Ça fait un. Et on les suivant, elle rappelle aux hommes de, de le faire au fait, vous avez rempli le, le Ah, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. <rire> c'est vrai, j'ai pas pensé. Ça a peut-être déjà été traité, mais t'évalues où la nuance entre le fait de respecter les consignes et le fait de vouloir échapper aux contingences du réel et de ne pas se retrouver bloqué par le réel Tu vois ce que j'ai dit Non, pas du tout. Elle euh, suit docilement les consignes, F suit docilement les consignes, mais F aime aussi ne pas être... Euh... Parce que les consignes, c'est de la procédure, c'est abstrait. Okay. Ce que F n'aime pas, c'est sentir que l'issue de son travail dépend d'outils pensés par les hommes, fabriqués par les hommes, entretenus par les hommes, et qu'elle ne comprend pas. Elle ne supporte pas les boutons, elle ne supporte pas les outils. Parce qu'il y a une zone d'incertitude, ça c'est une boîte noire, tu te rappelles C'est entrée-sortie. Mais euh, c'est ça, ça le réel, le réel c'est... Euh... Enfin le réel, je, je... vous allez dire que je suis obsédé avec ça et vous allez peut-être... Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme vous n'êtes pas très observateur en général, je pense que vous ne l'avez pas remarqué, mais la, la fenêtre de la cuisine est toujours ouverte. Alors qu'il fait assez froid dehors quand même. Vous n'avez pas remarqué ben, Moi, c'est la deuxième fois que je viens dans cet appartement. La fois précédente, donc cet appartement est habité par une femme de... Une jeune grand-mère, donc une femme qui doit avoir 60-65 ans, je pense. Euh, ce qui se voit un peu au mobilier, d'ailleurs, également. Euh, C'est la deuxième fois que je viens, la dernière fois, c'était au printemps. Donc j'ai également vu cette fenêtre ouverte, mais évidemment, comme il faisait plus chaud, je l'ai laissé ouverte, en me disant... que bon. Là, comme il fait frais, hier soir, je mets le chauffage, et comme j'ai une petite préoccupation écologique, je n'aime pas gaspiller l'énergie, moi, ça me paraît absurde de mettre un chauffage avec une fenêtre ouverte. Mmh. Donc, je ferme la fenêtre. Et en fait, quand on ferme la fenêtre, ça sent le gaz. Il y a une, légère, il y a une fuite de gaz dans la cuisine, légère. Vous verrez que si, si, si là, on ferme la fenêtre ou qu'on attend une heure ou deux, porte fermée, quand vous ouvrez la, vous ouvrez la porte de la, de la cuisine, vous allez sentir le gaz. Elle t'en a dit ça Non. <rire> quand... Elle a, elle a okay. tellement pas envie. De s'intéresser de à d'où vient la fuite de gaz et pourquoi, et elle sait tellement pas qui appeler qu'elle préfère laisser la fenêtre ouverte. Je ne l'invente pas. Fais le, test. Fais le test. Regarde Daniel, la fenêtre, je l'ai ouverte ou fermée Là, regarde bien. Ferme la fenêtre, si elle était ouverte, et ferme la porte de la cuisine. Et dans une demi-heure, on va aller voir ça. Elle est, fermée, là là, elle est fermée là Tu sens pas le gaz si. On est bien d'accord ah. Voilà. On est bien d'accord que ça sent le gaz ça sent plus. Ouais, C'est vraiment ouais. dangereux. Mais donc elle le sait puisque la fenêtre est toujours ouverte. Mmh. Mais elle a pas envie. Quand je suis arrivé chez moi à Rome, pareil dans le couloir, il y avait une odeur de gaz. Et qui était là depuis des années. Hein. Je, je, vous vous n'imaginez pas à quel point, on trouve là un petit peu d'ailleurs, vous n'imaginez pas l'énergie que passe F à tenter d'échapper aux contingences du réel. Mais c'est phénoménal Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'elle se dit Elle se dit, ok, il faut faire quelque chose. Un, je peux pas le faire. Je ne peux pas lui en vouloir. Moi non plus, je ne vais pas toucher le gaz. Je veux dire, c'est pas que j'ai pas la clé à molette, c'est que je vais pas le faire, j'ai pas toucher le gaz, c'est quand, quand même touchy. Sauf que, entre se dire, bon, allez, ok, d'accord, certes c'est un peu pointu, et rien faire du tout, t'as quand même un paquet de nuances. En l'occurrence, il faut déterminer si c'est au niveau de l'arrivée du gaz de l'immeuble, auquel cas c'est gaz de France, ou si c'est au niveau de sa chaudière. De ça La chaudière est dans la cuisine, c'est peut-être la chaudière. Une chaudière, normalement, c'est révisé tous les ans. Après, c'est un secteur, comme tous ces secteurs-là, où il y a beaucoup d'arnaqueurs. Tu tu, il, faut, il faut demander, il faut se renseigner, il faut... Je veux dire, elle a tellement, sans doute, peur et pas envie de, de, de se retrouver avec des, des, des techniciens qui lui posent des questions sur des trucs qu'elle ne comprend pas, que je lui dis, bon, bah, on va en trouver la fête. Et après, tous les un mois, deux mois, trois mois, on lit, on entend dans le journal, un immeuble a brûlé, un immeuble a explosé. Euh... Voilà. Vous, vous, vous ne vous, je, vous, je vous assure que je ne suis pas un monomaniaque, ah et j'ai rien contre les femmes. Je vous... vous ne vous rendez pas compte l'énergie qu'elle déploie à éviter les discussions techniques. Or, on a beau être au 21e siècle, on a beau ne plus être, euh, je veux dire, on, a beau, on a beau être entouré d'un confort, Jean-Covici dit, on, on a tous le niveau de vie d'un empereur. Euh, je veux dire, on, on dépense plus d'énergie par jour qu'un empereur romain. Entre le chauffage, là, on est en plein hiver, on est en t-shirt, mec. Enfin, ouais. rends-toi compte que t'es pas en t-shirt par hasard, t'es en t-shirt parce qu'il y a une chaudière qui chauffe. Là, on serait, on serait au 18, on serait au, en 1900, tu serais pas en t-shirt au, au, au mois de mars. Hein. Tu, tu serais pas en t-shirt, hein, tu serais en, en... tu vois, on est bien d'accord. Ouais. Euh, voilà, donc on, on, on est des pachas. On, énergétiquement, on est des putains de pachas. On s'en rend pas compte. Mais dans la liste des pachas, F c'est la totale, parce qu'il y a toujours ce, ce, ce, ce côté... Euh... Combien aussi on voit euh, sur les smartphones cassés sur les vides de protection, bien sûr. mais sûr changent pas. C'est pas, pas, pas la vie de l'iPhone parce qu'il fonctionne encore, c'est la, la vie qu'on colle. Ouais. Peut-être quelqu'un lui a fait une fois, oui, bien sûr. et ils sont toujours cassés, « Qu'est-ce qu'il foutait que ça, avec des trucs comme ont mieux ?» Ça m'énerve de rester deux jours avec ça, mm -hmm. ouais, Je cours plutôt tout dans le train, je C'est possible, à chaque fois, je vois ça... » vous, vous vous On n'imagine pas, parce qu'elle ne le révèle jamais, hein, c'est un grand secret, c'est un de leurs 3-4 grands secrets, c'est qu'elle ferait tout, tout, tout, tout, tout, pour ne pas chercher à comprendre la cause d'un problème technique. Mais tout elles préfèrent se faire rouler, entuber, euh, ne, ne plus voir leur, leur, leur écran, tout, mais surtout pas comprendre la cause, chercher la bonne personne, le prix de la pièce, faire venir la... Moi, l'écran arrière de mon téléphone est cassé, pas le devant, mais l'arrière. Je suis allé sur eBay, j'en ai commandé un, il vient de Chine, évidemment, bah, quand il arrivera, je vais le changer, voilà. Non, mais c'est... Oui, vous vous n'imaginez pas les efforts... L'énergie déployée à mmh. un esquiver les contingences logistiques, même quand c'est dangereux. Allez, les qualités. Allez, j'avance. Allez, je j'enfile. Je, je, je, je, <rire> un respecte les consignes. Deux remet rarement en cause l'autorité. Donc est capable de répéter une tâche monotone sur une longue durée sans protester. 3. Ne négocie pas son salaire. Ah, si vous êtes employeur, hein. <rire> c'est quand même cool. 4. Capitalise facilement. Capitaliser, c'est quoi Capitaliser, c'est faire du contenu écrit à partir de ce qu'on fait. En gros, quand tu pars, enfin quand, quand ton employé part, s'il n'a rien capitalisé, ça veut dire qu'il ne te reste rien. S'il a capitalisé, s'il a fait des fiches, s'il a fait des docs, s'il a fait des photos, s'il a fait S'il des... a, si, a un peu stocké l'info de ce qu'il a fait. Si, euh, je prends des exemples concrets, euh, un employé qui a paramétré une machine, qui a paramétré une console de son, ou qui a paramétré une imprimante, ou quoi que ce soit. Si, comme moi par exemple, désormais, il a pris une petite étiquette autocollante, et qu'il a écrit l'IP, le, le numéro MAC, sur quel port il faut la brancher, tu vois, le mec qui passe derrière, mais ça lui économise une heure ou une demi-heure, ou trois quarts d'heure, de savoir que c'est tel IP, tel machin, tel truc. Il n'a pas à tout réinitialiser, il n'a pas à tout refaire. Donc, capitaliser... Elles ne vont, vont pas faire ça, mais elles vont capitaliser sur, sur d'autres choses. Elles sont, en général, pas très rechignantes à capitaliser, c'est-à-dire à, à fabriquer du contenu écrit sur une, une, une habileté, un savoir, une compétence... Euh... Euh... compétence euh... voilà technique ou... Je, je... Vous savez que je les connais tellement bien, je reviens à l'esprit d'arborescence, pardonnez-moi aujourd'hui, c'est un peu comme ça, je reviens à un moment en avant vous devriez me dire, et je suis étonné que vous ne me l'ayez pas dit, vous devriez me dire, mais signale-lui. Signale-lui, ça pue le gaz, euh, signale-lui. Je vais pas le faire. Un, parce qu'elle le sait. Sinon, cette putain de fenêtre serait pas toujours ouverte. Et deux, parce que de toute façon, je pars mardi et ça ne va rien changer. Je veux dire, je pense pas qu'elle dépêche Gaz de France entre, euh, samedi, euh, entre samedi, et mardi. On est bien d'accord c'est peu probable. En plus, si elle dépêche Gaz de France, ça veut dire que je vais devoir attendre la moitié de la journée ici et j'ai pas envie. Et surtout, il se passe. En fait, vous pensez que ça va lui faire plaisir ou déplaisir voilà. Voilà. Mais bien sûr. Mais bien entendu, je vais la faire chier à mort en fait. Je vais, je vais la, je vais la stresser. Je vais la confronter au réel qu'elle qu'elle est, aux contingences. Voilà. De... En plus, c'est une machine, donc elle comprend pas comment ça marche. Euh... Je dire, en plus, je suis exogène, Je suis un, je suis un inconnu. Je suis hors du cercle. Je suis hors de la famille. Je suis rien du tout. Je suis, je suis un, je suis un. Et la confronter au fait qu'elle gasse chez elle. Enfin, que ça pue le gaz chez elle. Mais j'ai tout à y perdre. J'ai rien à y gagner. Donc je vais continuer à faire fenêtre ouverte et, et, et je vais être égoïste. Dans mon propre intérêt, à part la stresser, l'antagoniser, et, et peut-être qu'ensuite elle, elle, peut, elle peut être au point de me casser les couilles chez moi et de dire oui, « bah, oui, puisque c'est comme ça, ni euh, mmh. un chez vous, il manque ça. » Tu vois Moi, je ne veux pas. Moi, je veux une bonne critique. Donc, c'est terrible, mais à un moment, tu... Tu sais que tu arrives vraiment à, à ce qu'on appelle les impéricites, Tu arrives vraiment à la limite où le logiciel F bloque. Elle peut comprendre jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'à un moment l'argument ça soit euh, un truc un peu un peu physique, un peu matériel, un peu pragmatique. Là, ça coince. Et je le sais tellement que j'y vais même plus en fait. Je, je n'y vais pas. Ça ne servira à rien. Ça ne fera que la monter contre moi et, et, et euh, la stresser. Et j'ai aucun intérêt à faire ça. Donc euh, je m'en fous, à la limite, euh, je lui dirais dans quelques semaines, au fait. Euh, juste. Euh... Ça fait des années qu'elle le comme ça, <rire> et maintenant elle laisse la tête ouverte sans savoir même qu'au début, c'était cool du gaz. Peut-être, oui. Ouais. Mais moi, moi je fais ces, ces, ces échanges, comme je t'ai expliqué, comme, comme depuis, depuis depuis 2010. Chaque fois, c'est un appart de femme. Chaque fois. J'en ai quasiment pas vu un où il n'y ait pas des problèmes. Il y en a un, c'était l'évier cassé qui n'a jamais été remplacé l'autre, c'était les prises de courant qui étaient de. C'est rien, tu revisses la prise. Non, il y a vraiment une espèce de déni de je ne veux pas toucher à ça et j'attends. J'attends que l'oncle, le papa, le cousin, le grand-père passent à réparer. toujours Toujours, toujours, toujours, toujours. Toujours. Toujours. Ma mère était comme ça, pareil. Monsieur. Toujours. C'est ⁇ Ah oui, mais monsieur machin va passer, un collègue du bureau euh, ⁇ Toujours, toujours, toujours. Allez, les qualités, respecte les consignes, remet rarement en cause l'autorité, ne négocie pas son salaire, capitalise facilement, est une très bonne vendeuse. Intègre vite le discours le d'entreprise discours et le dress code. Vous avez rarement une femme qui ne respecte pas le dress code d'une boîte et vous avez très rarement une femme qui ne respecte pas le discours, le discours client. Il négocie pas son salaire, c'est une qualité. Bah, si c'est toi qui l'emploie, oui. C'est pas une qualité pour elle. Non, je parle d'une qualité pour l'entreprise. Okay. Pour le, pour le, le, Facilité, le DRH ou pour l'entreprise. Tu ouais. T'es plutôt content qu'un. Qu Moi je l'ai eu récemment puisque j'ai employé deux rédacteurs pour mon blog, puisque j'avais plus le temps de faire des articles. Donc là, il y a 6 ou 7 <coughs> nouveaux, nouveaux, nouveaux articles qui sont sortis, qui sont la, la, la retranscription en fait, des dernières vidéos. Euh, quest que je veux dire euh... de... j'ai engagé un homme et une femme La nana est encore là, elle en est à son quatrième ou cinquième et il y a eu plein de petits réglages parce qu'évidemment elle n'allait pas avoir le code... C'est une caricature, je vous jure, j'ai tellement raison Donc le, le problème de la fille, c'est qu'elle elle tapait en fait... Mais je sais pas si vous avez déjà tapé dans un blog, il y a, y, a, y a deux façons de taper. Il y a ce qu'on appelle en éditeur visuel. C'est-à-dire que le, le, la, la mise en forme est visible, mais vous ne voyez pas le code derrière. Visual builder. Voilà, vous ne, vous ne voyez pas le code derrière. Donc, en fait, ça peut mettre des saletés dans le code, des, des, des expressions qui ne servent à rien, des, il peut y avoir... Ou vous tapez directement dans le code, donc là, vous faites un code propre, mais vous ne voyez pas la mise en forme. Il y a ces deux, mmh. ces deux onglets qui permettent de... Elle m'a fait exactement ça, c'est-à-dire tout taper en mode visuel, mais jamais regarder le code, donc me rendre des trucs où moi, j'allais voir le code, et je ne suis pas dev, hein, je ne suis pas développeur du tout, hein, mm -hmm. mais je voyais bien qu'il y avait plein de caractères euh, pourris dans le code, etc. Elle a mis très longtemps à comprendre, enfin très longtemps, elle a mis genre trois conversations à comprendre ça, et, et sa réponse, je ne vais pas, per pas perdre cinq minutes à vous la montrer, mais croyez-moi sans parole, euh, sa réponse, c'était, oui, mais le code, c'est pour les développeurs, moi, je suis rédacteur. Et là, je lui ai répondu, mais moi, je ne suis, suis pas développeur, je suis également rédacteur, mmh. mais je, je le fais parce que ah oui, là, si. tu rends pas un code dégueulasse, quoi. Et tu vois, dans, dans son logiciel F, c'était euh, « Attends, tu as pris une rédactrice, moi je tape. » Que le code soit dégueu ou pas, c'est pas mon problème. Vous voyez la logique mmh. La logique fonctionne. <rire> Elle n'est pas fonctionnaire du tout, mais c'est cette putain de logique... Euh, oui, il n'a pas été précisé que je devais regarder le code, ce n'est pas mon truc. Déligation. Voilà. Alors que ça n'a rien de technique. Je ne sais pas coder. Mm -hmm. C'est juste que, euh, en mode visuel, tu as une phrase qui est soulignée, pour qu'elle soit soulignée, il faut qu'il y, qu y ait deux petites euh, phrases, deux petits mots, avec des crochets, qui disent « commencer à souligner, finir, finir à souligner ». Ça s'appelle « u ». Pour italique, ça s'appelle e « em ». Et pour « gras », ça s'appelle « strong ». Donc c'est « crochet »,« strong »,« fermé »,« crochet »,« phrase »,« crochet »,« slash »,« strong »,« fermé »,« crochet ». Et ce que tu as mis entre ces deux trucs-là sera en « gras », ou euh, sera en « souligné » si tu mets « u » ou en, en « italique », si tu mets e « em ». C'est que ça. Les gros titres sont en « h1 », les titres plus petits sont en « h2 »,« crochet »,« h1 »,« fermé le crochet »,« titre »,« crochet »,« slash »,« h1 »,« fermé le crochet voilà. ». Et en fait, elle refusait de regarder ça en me disant, mais non, c'est du code, c'est pour les devs. Ça faisait joli sur son écran, hein Voilà, c'est ça. ça. Oui, la, la limitation <rire> du périmètre, toujours. Je <rire> ne sais pas dire, ah, peut-être qu'il y dans d'autres écrans de taille différente... Non, non, non, non, non. C est, c est, chez moi, ça va, donc... Euh, <rire> euh, et donc, et, et, et l'homme, par contre, ne m'a pas fait cette cagade-là, cette caga donc j'ai eu moins de, de ping-pong, moins d'aller-retour avec lui par rapport à la... À la moins d'aller-retour avec lui... Euh, par rapport à, comment dire... Euh, moins d'aller-retour avec lui par rapport tout simplement à la... À la oui, à la, à la, à la, à la qualité... Enfin, à la propreté du, du, du, du delivery. Par contre, au bout de deux vidéos, il m'a dit « Ouais, mais les vidéos sont plus longues que ce que tu m'as dit. » C'est à quoi j'ai répondu, bah écoute, de toute façon, enfin regarde ma chaîne, enfin je veux dire, globalement, tu pouvais quand même te faire une idée de la longueur moyenne de mes vidéos. Il fait non, mais elles sont plus longues que ce qu'on avait dit, donc du coup, en fait, euh, tu voulais me payer, enfin, on était parti d'un forfait à 300 euros pour 10 articles, donc euh, 30 euros par article, et donc je voudrais le double en fait. En fait, je voudrais qu'un article, ça compte comme deux. C'est à quoi j'ai dit, bah non parce que c'est pas parce que la vidéo est plus longue mmh. que tu as un mec qui le double mmh. et il m'a dit bon ben on laisse tomber, euh, ok j'arrête donc le mec a tout de suite essayé de négocier son salaire mmh. bah, trop haut parce que non non tu, tu doubles pas comme ça euh... ah bah tiens on s'entend pour 300 balles bah, file moi 600 plutôt mmh. ouais, <rire> on s'entend pour 600 file moi 1000 <rire> bon bah c'est pas passé mais, euh, voilà, les, les logiques sont, sont tellement... Euh... C'est pas un séminaire qui a l'air très complexe, mais c'est parce que la réalité n'est pas très complexe, en fait. C'est vraiment très simple et c'est très ça. Et dernier avantage de F, c'est que c'est bon pour la santé mentale de H. Parce qu'un univers pro sans F, ça fait une caserne. Et une caserne, ça fait des mecs qui se branlent le soir dans leur lit, qui, euh, à l'époque, cachaient des pornos sous leur matelas et qui maintenant euh, ont des photos porno euh, sur, sur, sur, leur, sur, leur, euh, sur leur smartphone. Et dans le meilleur des cas, qui se tapent une fille à la, à la fête des, au bal des pompiers du 14 juillet. Quoi. Voilà. Donc le, le côté garnison, euh, croyez-en quelqu'un qui est passé par une école d'ingénieur euh, c'est pas bon pour la santé mentale des hommes. L'homme, voilà. binaire ou pas, euh, binaire ou pas euh, h pur ou pas, ou ce qu'on veut, euh, et pas équipé pour fonctionner sans séduction et sans rencontre homme-femme pendant très longtemps. Mmh. Et c'est un tabou, c'est un immense tabou, mais euh, dans les prisons, il y a des couples. C'est-à-dire que tu as des mecs qui... Je parle des prisons hommes. Hein. Mmh. Dans les prisons hommes, tu as des couples et tu as des mecs qui font la femme. Mais euh, aux yeux de tout le monde, c'est pas un truc genre une fois sous la douche tous les 50 000 ans. Non, c'est aux yeux de tout le monde, c'est... Mmh. Tyson le disait dans sa, dans sa bio, il disait, euh, on, en, on le dit pas, mm -hmm. tout le monde ferme sa gueule, mais en prison, tu vois deux mecs ensemble et tu sais qu'ils étaient pas du tout homo et que quand ils sortiront, ils seront pas homo. Ah, dans la série Oz, c'est une série ultra réaliste, des... Ouais. Des... Ont... c'était très cru, et il y avait ça. Ah, une... J'ai pas. Très... pas envie de le voir, j'ai pas envie de le <rire> voir. On voyait pas les, les uns, mais je veux dire, il y avait vraiment ça. Et quand, tout le monde sait que quand ils sortiront, ils seront pas ensemble, ah, pas, pas, pas, Avec Mais... jalousie et tout, des trucs vraiment... Ouais. Vrai, euh, ouais. Allez, on passe sur les défauts. Ou pas. On passe sur les défauts. Ou pas. Allez, on passe sur les défauts. D, un appel aux instincts. H a un pied dedans et un pied dehors à la maison. F a un pied dedans et un pied dehors au bureau. C'est pas clair. H, quand il est à la maison, pense au bureau. F, quand elle est au bureau, pense à la maison. Or, rappel, le pied dehors est une source de prestige potentiel. Tu aller là pourquoi tu là là I think it's time to blow this thing, blow this thing and and and together okay 3 2 1 let's go